Importation de voitures de moins de 5 ans en Algérie, ce que propose Zebdi. Air Algérie, Air France, Transavia, voici le nombre de vols prévus. Un sénateur appelle l'Algérie à imposer le visa aux Marocains. Importation de voitures de moins de 5 ans en Algérie, ce que propose Zebdi. Le marché de l'automobile en Algérie ne cesse d'afficher des prix démesurés et inaccessibles aux bourses des Algériens. Par conséquent, le président de la Poste, Mostafa Zebdi, appelle à lancer l'importation en Algérie de voitures de moins de 5 ans. Zair Daili vous apprend plus à ce sujet, ce 4 septembre 2021. Pour s'offrir une voiture en Algérie, il faudrait casser plus d'une tirelire. Ainsi, le président de l'organisation de protection du consommateur et de son environnement a réitéré son appel à ce propos. Il s'agit de l'urgence de rouvrir le dossier de l'importation en Algérie de voitures neuves et celles de moins de 5 ans, a-t-il précisé par le biais de la page officielle de la poste sur Facebook. Par la suite, sur cette même page, on a diffusé hier une capture d'écran d'une annonce de voiture Picanto recueillie du site et Knis. Celle-ci affiche 400 millions de centimes. Par conséquent, l'organisation a mis en avant ses prix frauduleux pour dénoncer ce qui est exercé dans le marché de l'automobile en ce moment. Où allons-nous C'est la question que s'interroge Zebdi. Ensuite, il ajoute que si les responsables ne ressentent pas la souffrance du citoyen, parce qu'ils ont des voitures fonctionnelles, c'est alors au Parlement d'agir pour permettre l'importation des véhicules de moins de cinq ans, a-t-il poursuivi. La poste appelle au boycott. Suite à l'application de prix démesurés, le responsable de la poste déclare qu'il est inconcevable de payer une voiture Picanto au prix de 400 millions de centimes. Cela veut dire même 19 000 euros, indique-t-il. Avec cette somme, le citoyen algérien peut se permettre bien mieux par rapport au prix des voitures appliquées partout dans le monde. Tenant compte du gel de l'importation de voitures depuis des années, Zebdi a appelé à travers le même communiqué au boycott des prix élevés de ses voitures. De ce fait, le citoyen algérien doit payer le prix juste et adapté, conclut-il. Il convient de rappeler que trois concessionnaires automobiles auraient bénéficié d'agréments pour l'importation de voitures en Algérie. Celle-ci serait dédiée à la direction de la protection civile de la wilaya de tiarit explique Sayarat Laïve. Air Algérie, Air France, Transavia, voici le nombre de vols prévus. Vous vous demandez sans doute combien de vols sont opérés par Air Algérie, Air France et Transavia par semaine désormais, entre l'Algérie et d'autres pays. On vous éclaire à ce propos, ce 4 septembre 2021. À l'issue du dernier Conseil des Ministres, il y a 13 jours, les autorités algériennes ont décidé d'augmenter les vols internationaux. Cela signifie plus de vols à partir de l'Algérie vers d'autres destinations et vice versa. Qu'en est-il du nombre actuel des vols effectués par Air Algérie, Air France et Transavia Les frontières aériennes sont partiellement ouvertes. Et ce, avec sept pays. à savoir, la Tunisie, la France, l'Espagne, l'Italie, la Turquie, la Russie et l'Allemagne. Pour voyager vers ces pays, des compagnies aériennes telles qu'Air Algérie, Air France, Transavia ou, bien même ASL Airline, Lufthansa, Tunisair, l'italia et Turquie Charlie ne peuvent vous y emmener. En tout, il s'agit d'un total de 64 vols sont autorisés pour desservir l'Algérie. Plus précisément, 48 vols hebdomadaires opèrent de et vers la France. Par la suite, on indique quatre vols entre l'Algérie et la Turquie, puis quatre autres entre l'Italie et notre pays. Même, constat pour l'Espagne et l'Allemagne, avec 4 vols chacun par semaine. Contre seulement un vol dédié à la Tunisie et la Russie, Selon VVA, commençons par Air Algérie. La Compagnie Nationale propose 32 vols en tout, vers les pays précédemment mentionnés. C'est-à-dire 24 vols hebdomadaires sont opérationnels entre la France et l'Algérie. Puis, deux vols par semaine sont consacrés à l'Espagne, et la Turquie. Par ailleurs, seulement un vol est programmé entre l'Algérie et la Tunisie. De même pour l'Italie, la Russie et l'Allemagne. C'est ce dont nous informe le site spécialisé. Par la suite, Air France va opérer six vols hebdomadaires, reliant l'aéroport de Paris-CDG à Alger. Ce sera donc quotidiennement à l'exception du vendredi. Ce jour-là, la compagnie aérienne française a prévu, d'effectuer des vols entre Paris-CDG et Oran, précise la source médiatique. On conclut alors avec Transavia. Entre notre pays et l'Hexagone, la compagnie néerlandaise dessert l'Algérie à partir de trois villes françaises, à savoir Paris, Lyon et Montpellier, en direction d'Alger, Oran et Constantine. Dans ce cas, on précise que pour Lyon-Alger, un vol par semaine est prévu chaque mardi, cela à partir du 7 septembre. Quant à Montpellier-Alger, le mercredi est à prévoir pour s'envoler avec Transavia vers cette destination chaque semaine, un Un sénateur appelle l'Algérie à imposer le visa aux Marocains. L'Algérie a annoncé, le 24 août dernier, avoir rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. La rupture concerne plusieurs aspects des relations entre les deux pays, mais le volet consulaire n'a pas été touché. Les consulats restent ouverts dans les deux pays. Les voyages demeurent également possibles, même si Air Algérie et la Royal Air Maroc n'ont pas encore repris leur vol entre les deux pays. La reprise des vols entre les deux pays devrait faire l'objet d'une décision politique dans les prochaines semaines. Depuis 2004, les Algériens sont exemptés de visa pour se rendre au Maroc et inversement. Les visas avaient été instaurés en 1994, après l'attentat de Marrakech. L'Algérie avait également fermé sa frontière terrestre avec le Maroc la même année. Elle demeure fermée à ce jour, pour l'heure, ni Alger ni Rabat n'ont évoqué publiquement la réinstauration du visa. Mais, ce samedi 4 septembre, un sénateur du FLN a appelé à l'imposition du visa pour les Marocains. Abdeloua Benzaïm, justifie sa demande par l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. « Parce qu'il y a Israël au Maroc, je souhaite l'instauration du visa pour les Marocains », explique-t-il. Benzaïm fait également allusion aux nombreux Israéliens d'origine marocaine qui peuvent désormais voyager librement au Maroc. C'est une précaution. Tous les Marocains qui viennent ont deux casquettes, israélienne et marocaine. Un Israélien ne peut pas demander visa pour l'Algérie depuis Israël. Mais s'il est au Maroc et qu'il a la nationalité marocaine aussi, il pourra venir en Algérie directement, a-t-il ajouté. On doit faire attention, et tous ceux qui rentrent en Algérie depuis le Maroc doivent être inscrits dans une case rouge, a conclu le sénateur algérien.